Chers amis, vous connaissez sûrement l'adage selon lequel les mensonges prennent l'ascenseur quand la vérité, elle, emprunte l'escalier. Et aujourd'hui, on a un petit bout de vérité euh, qui est arrivé en haut d'un petit escalier, un escalier de secours, on ne s'y attendait pas. Mais forcément, hein, la vérité n'arrive jamais là où on l'attend, parce que sinon, on peut bien l'étouffer. Euh, et ben, on, on a aujourd'hui un petit éclairage euh, sur nos années covid on retrouve euh, comme par hasard, mais non, c'est plutôt un hasard, fallait bien que ça sorte, dans euh, le rapport annuel du corps, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites, qui vient de sortir et qui est euh, un, un espèce de pavé de 350 pages, merci les gars, sur lesquels ben, forcément je suis en train de, de travailler, parce que ben, c'est un petit peu l'actualité du moment et que ce, ce rapport du corps, c'est la base, sur laquelle toutes les discussions des retraites euh, sont posées. Donc si, si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas maîtriser les retraites. Euh, donc J'en profite d'ailleurs euh, pour vous dire de, euh, de suivre ça, parce que moi je suis en train de faire un énorme boulot là-dessus, et ça serait bien qu'il y ait un peu plus de gens qui fassent l'effort d'aller lire d'aller étudier plutôt que de reprendre les dépêches AFP, parce que c'est très instructif, on va apprendre plein de choses. Donc inscrivez-vous à la chaîne YouTube, suivez sur Twitter, allez sur le site de l'Investisseur Sans Costume. L'Investisseur Sans Costume, c'est le service d'information économique et financière que je tiens. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Guy de La C'est des sujets que je suis depuis longtemps et que je continue de suivre. Et euh, bah ça, c'est des choses qui nous engagent pour quelques décennies. Et euh, vous avez des énormités euh, dans, dans tous les sens euh, qui font que c'est très difficile aujourd'hui d'appréhender la question des retraites euh, sans prendre énormément de recul et se former. Parce que vous ne pouvez pas juste, euh, en, en allumant la télé ou en ouvrant euh, les grands journaux du soir ou du matin, vous faire euh, une opinion saine euh, de notre régime de retraite. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais bref, donc on est en train d'étudier ça, et, eh bien, à la page 11 de ce rapport que je voudrais vous montrer, euh, qui est la 15 de mon PDF, donc, on se rend compte que le corps nous dit en 2021, le système de retraite a été excédentaire de près de 900 millions d'euros. Quoi avec cette espèce de réforme qu'on va se prendre sur la tronche, euh, on a 900 millions d'excédents en, en 2021. Alors bien évidemment, la joie est courte durée, parce que on pense tout de suite à nos êtres chers qui sont partis trop trop trop, trop tôt à cause du Covid depuis 2-3 ans. Euh, et que bah, ces 900 millions d'euros d'excédents, pour une fois, on s'en serait peut-être bien passé et qu'on aurait préféré garder nos parents et grands-parents. Mais... Que nenni, mon bon monsieur, que nenni euh, Le corps nous explique, attention, cette nette amélioration par rapport à 2020 s'explique en très grande partie par la croissance importante des ressources dues au rebond de l'activité, alors, et c'est là la phrase qui est importante, alors que l'effet de la surmortalité des retraites liées à la Covid sur les dépenses de retraite est resté limité, et on va voir tout de suite que c'est un doux euphémisme. Et euh, de, encore une meilleure nouvelle, en 2022, on a encore un excédent qui lui atteint 3,2 milliards d'euros. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça nous dit déjà que les 900 millions d'euros d'excédent arrivent après une année 2020, ils ne vous le disent pas là, mais qui a été catastrophique. Le déficit du régime des retraites en 2020, c'est moins 0,5 points de PIB, c'est énorme. Euh, ça fait très très mal au régime, et donc ben, pour 2021, euh, les gestionnaires s'attendaient bien évidemment à un rebond, mais ils ont été un peu plus pessimistes euh, que, que, que ce qui s'est réellement passé, et donc on a pu gagner 900 millions euh, par rapport à ce qu'ils avaient prévu, euh, c'est-à-dire 0,005% de PIB. Donc ça reste euh, l'épaisseur du trait par rapport au volume des retraites. C'est assez peu. Et donc, euh, cet excédent n'est pas lié, euh, pas vraiment lié euh, au, au, à la surmortalité Covid. Et ça, vous voyez, on est qu'en page 15 du rapport, il faut encore rester un peu poli, mais si vous allez plus loin, à la page 97, qui est la page 100 de mon PDF, à la page 97, là, vous trouvez un truc Donc, ils vous refont l'historique euh, du régime des retraites. De, et donc, ils vous expliquent que depuis plusieurs années, vous avez une amélioration du régime. Et que cette amélioration s'est interrompue en 2020, compte tenu du contexte sanitaire et économique. Malgré la surmortalité liée à la Covid, les dépenses ont continué de progresser. C'est pas que l'impact a été limité, c'est qu'on a... Continuer de progresser quand les recettes diminuaient. Le système de retraite a ainsi enregistré un besoin de financement de l'ordre de 14 milliards en 2020, une fois pris en compte le transfert exceptionnel de 5 milliards du Fonds de réserve des retraites au régime général, euh, au titre du versement intégral de la soult des IEG, soit 0,6% du PIB. Euh, alors, euh, donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les besoins de financement ont augmenté euh, en 2020, donc on n'a pas du tout eu un impact euh, modéré, et euh, surtout euh, ce dont il faut à un moment réfléchir un peu en, en termes de, de, de masse, c'est-à-dire que euh, si on regarde les statistiques, euh, si on regarde les statistiques euh, de mortalité du Covid, si vous prenez la mortalité hospitalière euh, des plus de 60 ans et euh, la mortalité euh, des maisons de retraite vous avez, depuis le début, euh, depuis mars 2020, vous avez euh, 145 000 décès Covid de, de, retraite, de personnes en maison de retraite ou euh, de personnes de plus de 60 ans. En France, ça tombe bien, euh, vous avez à peu près 15 millions de retraités, et donc on est sur euh, à peu près 1% des retraités, plus de 60 ans, vous avez à peu près, vous avez essentiellement des retraités dans cette population, donc on n'est on pas, pas sur des, des, des statistiques d'une précision extrême, mais je suis en train de dire vous avez en gros 1% des décès Covid euh, par rapport euh, à la, au nombre de retraités en France. Ce qui est énorme, c'est très très très important, euh, notamment parce que euh, dans notre tête on, on prend ça pour de la surmortalité. Or, vous avez cette surmortalité, on vous dit, ben non, euh, en fait, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas dans euh, les, les retraites servies. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important, parce que je ne suis pas en train de vous dire que ces gens euh, ne sont pas décédés, bien évidemment, vous ne pouvez pas dire ce que j'ai pas dit, je suis en train de vous dire que, euh, aussi dur que ce soit, euh, les personnes qui sont décédées euh, du Covid seraient probablement décédées assez rapidement d'autres choses euh, un peu plus tard, et pas beaucoup plus tard, ou, si ça n'avait pas été elles, d'autres personnes seraient décédées. Mais que, dans l'ensemble, euh, vous ne pouvez pas voir dans les comptes euh, du régime de retraite euh, d'impact de la surmortalité Covid. Alors bien évidemment, vous pourriez me dire, ce euh, bah, serait quand même vachement euh, plus simple euh, d'aller vérifier immédiatement la mortalité euh, plutôt que d'aller regarder les comptes des retraites par derrière. Euh, sauf que euh, moi je trouve ça intéressant de croiser des chiffres et de croiser des données parce que bien sûr que euh, vous avez une surmortalité euh, sur euh, les, les années, mais que, en fait, cette surmortalité est très très vite compensée. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, d'effet euh, de long terme sur euh, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé en 2020, 2021 et encore 2022. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que... Euh que, que, que le, le Covid euh, a radicalement euh, modifié euh, le, le, le, les équilibres de la population française. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait, aussi dur que ce soit, d'un point de vue démographique, j'entends. Euh, vous n'avez pas changé incroyablement l'espérance de vie, vous n'avez pas changé euh, incroyablement, et vous n'avez pas changé euh, l'équilibre des retraites, par exemple. À nous, voilà, ça me paraissait important de souligner ça, parce que, encore une fois, il faut croiser les données, parce que... Faut, toujours se rappeler qu'une donnée est toujours une construction, qu'une donnée est toujours, a, a toujours un certain nombre de biais, a toujours un certain nombre de limites. Et donc même si quand vous regardez les données statistiques, on va dire mais si vous avez quand même plus de gens qui sont décédés en 2020 et 2021, euh, bah, il faut quand même relativiser ce chiffre, euh, parce que bah, ces gens qui sont décédés seraient probablement décédés assez vite par ailleurs. Voilà, je suis désolé, c'était pas très joyeux mais je pense que vous avez le coup euh, d'être euh, euh, d'être souligné et euh commenter, analyser, euh, pour apporter des contradictions, ça m'intéresse beaucoup, ces choses-là. Euh, C'est assez implacable, ce genre de chiffres, parce que justement, euh, vous êtes sur des choses euh, qui euh, sont assez difficilement manipulables, parce que là, vous êtes vraiment sur des entrées et des sorties d'argent euh, dures, euh, donc vous n'êtes pas sur des trucs que vous pouvez manipuler euh, avec des corrections et avec des des, des, des des artefacts statistiques, comme on y connaît bien. Euh, et donc vous êtes sur quelque chose de radical, et qui en plus... Euh, et pas à un endroit attendu, donc euh, vous avez quelque chose qui émerge comme ça, j'allais dire presque spontanément. Euh, et c'est pour ça qu'à mon avis c'est important. Et euh, ben, je, je, je, je porte pas de jugement moral derrière, je veux juste souligner ça. Aujourd'hui, euh, les 150 000 décès euh, de personnes de plus de 60 ans euh, qui ont été observés depuis deux ans, qui représentent 1% des retraités en France, cela ne change pas l'équilibre du système des retraites. Voilà ah euh, Alors, moi, je vous invite donc vraiment euh, à continuer de suivre ça, continuer euh, la, la discussion sur les retraites, c'est ce qui arrive très prochainement, euh, Alors, peut-être un peu plus que ce que je pensais, parce que c'est quand même dodu comme sujet, mais il y a énormément de choses à, à venir, euh, donc, euh, à mon avis, intéressantes et importantes pour euh, les prochaines décennies. Euh, et moi, je vous dis à vous.